Bonsoir à tout le monde, vous êtes déjà un petit bon nombre à être présent, vous êtes déjà une bonne quarantaine. Et euh, j'ai vu un concept de vidéo qui était vachement cool, c'était de prendre des personnalités et de les faire devenir des personnages d'animés. Et il fallait retrouver à partir des personnages animés qui étaient ces personnes dans la vraie vie. Et bah du coup, on va faire à peu près pareil ce soir. Max Full nous a préparé une vingtaine de personnages, je crois, si je dis pas de bêtises. À partir de ça, et bah on va essayer de deviner qui sont les personnages d'Assassin's Creed qui sont derrière ces animés, ces personnages d'animés en fait. Donc on va voir ce que ça donne. Alors le premier, honnêtement, ça commence déjà mal. Ça commence déjà mal parce que j'ai pas trop, pas trop d'idée du tout. Hein. Pas trop. En vrai, déjà, ça me rappelle un personnage de la Reine des Neiges. C'est Sigurd, vous pensez Il y a moins que ce soit Sigurd. Effectivement, la petite barbe comme ça, la coiffure de cheveux, mais moi, c'est le visage. Je sais pas le visage sans tatouage. Genre, il y a plus aucun tatouage. C'est ça qui me paraît bizarre. Je sais pas si le site peut retranscrire les tatouages ou pas. C'est pas Jacob, mais je partirai bien sur Sigurd, comme a dit Diablo. Euh, ouais, bah on part sur Sigurd. Allez go. On part sur Sigurd. C'est Sigurd, ah bah il est marqué en petit en bas, ah c'est stylé comment il a fait, c'est stylé, c'est stylé Mais effectivement ça supprime les tatouages, on passe au second euh, Bah ça Alexios, honnêtement Alexios, ça y'a y a pas de doute, ça pour le coup c'est sûr et certain que c'est Alexios On reconnaît la petite barbichette et les petites tresses qui partent, les... c'est sûr et certain que c'est Alexios Allez on part sur Alexios, effectivement c'est Alexios on l'a ici Alors ça, moi je dirais Aya, c'est quasi sûr et certain que c'est Aya Mais il y a un truc qui me fait, elle a perdu du... le teint mat qu'elle a Là c'est plus du tout Mat, c'est euh, bizarre. Mais euh, là c'est Aya, je vois du Aya, Aya, Aya, Aya. Ouais, tout le monde est d'accord pour que ce soit Aya. Et effectivement c'est bel et bien Aya, elle a perdu ses mains. Mais, on, mais si on observe bien, on peut remarquer qu'on voit encore un petit peu les mains ici. Hein. Ouf. Alors ça je dirais Bassim, mais euh, sans sans grande conviction. Hein. Je dirais Bassim. Mais il me fait hésiter vis avec euh, Pierre Bellec aussi. Pierre Bellec, euh, il peut être pareil. Hein. Pierre Belek ou Bassim Parce que Bassim, il a les yeux de quelle couleur là Il a les yeux un peu bleutés. Il me semble que Pierre Bellec il a les yeux un peu bleutés. Bassim, je suis pas sûr qu'il ait les yeux bleutés. Il me semble qu'il a les yeux, les yeux marrons. Dag. Ah, il... ah non, Dag, il a pas les cheveux. Sinon, il aurait les, cours... les cheveux super courts, euh, je pense. Hâte euh, so... 78 si c'était euh, si Dag. Euh, il y a Azuria qui dit Belek. Effectivement, moi j'hésite entre les deux, mais je vais partir sur Bassim. Le regard, c'est Cassandra direct. Non, il y a un peu trop de bubards, je pense, pour Cassandra. Euh, mais du coup, ouais, je dirais. Je dis Bassim. Allez, go pour Bassim. Et c'est bel et bien facile alors honnêtement j'ai le père d'arnaud qui m'est venu en tête donc j'ai charles dorian qui m'est venu en tête mais mais mais il est pas gros charles dorian j'ai pas l'impression qu'il qu soit gros mais je dirais charles dorian quand même euh, connor ah ah non connor il serait un peu plus euh, mat je dirais hein. enfin mat bronzé de peau moi j'aurais dit charles dorian mais je pense que je me trompe mais je vais garder ma réponse je vais dire charles dorian je vais pas me faire influencer par vous je, je vais rester sur mon choix, je vais dire euh, Charles Dorian, Chondrox qui dit Jacob, je pense pas, et c'est Connor. c'est leur première erreur pour le joueur français, première erreur pour le joueur français, mais euh, non, là franchement, je vois pas, euh, je vois pas la ressemblance, pas de ouf honnêtement, je vois pas de ouf, c'est l'image où qu'il est avec euh, Lafayette, si je dis pas de bêtises, mais je vois pas trop la, la ressemblance, ah ça c'est, euh, comfort Staric, sur certains c'est Confort Staric, je le reconnais, mais par contre, je sais pas ce que vous en pensez, mais il fait personnage super chétif, super timide et pas du tout vénère. Alors que Crawford Starring c'est le plus gros bâtard qu'on ait pu avoir en antagoniste dans dans AC. Franchement, niveau antagoniste, il est putain de charismatique. Hein. Mais ouais, c'est c'est Allez go, on passe, c'est Starling, c'est sûr. Ouais voilà. Mais la moustache, on n'a pas le petit. Euh, tu vois, il a de la barbe partout, alors qu'il n'a pas le petit italien. Tu vois. Alors là, la, la tête, ça me fait penser à Desmond. La tête me fait penser à Desmond, mais tout me fait dire que c'est pas Desmond. Je sais pas pourquoi. Ah oh, celui-ci, je partirai sur Desmond. Moi, je vais partir sur Desmond. Mais j'ai des doutes parce que la tenue, je sais pas. P ouais, on, on va partir sur Desmond. On a Wasting qui dit Desmond, on part sur Desmond. C'est Desmond, effectivement. Mais. Mais. Euh, je sais pas. Il me fait penser à un autre personnage dans un autre film d'animation. Je sais pas lequel, mais il me faisait penser à quelqu'un d'autre. Il me fait penser à Christophe dans La Reine des Neiges, celui-là. Et pour moi, c'est Edward. Je pense que c'est Edward. Je suis pas sûr à 100%, mais je pense que c'est Edward. Si c'est Edward, il est à la fois bien fait et à la fois mal fait. Non, il me fait penser au prince charmant dans Shrek. Le fils de la bonne fée, de Marine de la bonne fée, c'est lui. Euh, Sorgub qui dit J'espère que c'est pas Edward. Parce qu'effectivement, si c'est Edward, comme dit Hitler FR, ils ont massacré Edward. Ils ont massacré Edward. C'est bel et bien Edward. C'est bel et bien Edward. Mais effectivement, il... il y a des trucs qui vont pas. Hein. Edward version McDo. Là, c'est même pas version McDo. C'est version Wish. Et c'est même pas version Wish, c'est version euh, AliExpress. Ah, mmh. euh, oh, le. Le... Putain, comment il s'appelle Le... Philosophe euh, Le philosophe avec qui on parle souvent dans, dans Odyssée. Comment il s'appelle euh, J'ai plus le nom. J'ai plus le nom. Faut que j'arrive à retrouver le nom. Si j'ai pas le nom, ça va pas passer. Eivor ou Ezio, dit Michel Dupontard. Béjakin qui dit c'est Sean. Sean il a pas de barre. Ça peut pas être Sean. Mais pour moi, c'est Socrate. Comme dit Azurias, pour moi, c'est Socrate. Il y a euh, MRF Locke qui a Socrate aussi. Je pars sur Socrate. Et la réponse est... Ok, Eivor. Okay, okay. Pas parfait. Parfait, parfait. L'ayam dans Acerog. Non, ça pouvait pas être l'ayam. Il a pas de barbe, l'ayam dans Acerog. Ça pouvait pas être l'ayam. Mais celui-là. Alors, maintenant que j'ai l'image d'Ivor sous les yeux, effectivement, la comparaison, on peut détecter un peu. Mais euh, j'ai du mal à retrouver Ivor que ce soit au niveau de la coiffure ou de la barbe. Je... Non, je le retrouve pas. Oh, oh non, oh non, oh non, ils ont massacré Elise. C'est. Euh, pas Elise, Evie. C'est Evie Fry, ils l'ont massacré. Genre, ils lui ont rapproché les yeux à mort, ils lui ont fait une coiffure euh, afro qui va pas du tout avec sa tête, elle a la tête vachement ronde. moche Mais alors là, la vie de moi, ils ont massacré Ivy, c'est abusé. Ils l'ont massacré. Claudia, c'est possible. Ah, effectivement, Claudia, c'est possible. C'est possible, c'est possible, j'y avais pas pensé. J'y avais pas pensé. Il y a Cornflex, Hydrax et... Euh, et c'est tout, je crois, qui parle de, de... De Claudia. Bon, moi, je vais rester sur Ivy quand même, mais... Il y a moyen quand même que ce soit Claudia. Non, c'est bel et bien Evie. Mais vous avez vu comment ils ont fait le visage rond de ouf C'est abusé, hein C'est abusé. Oh non, oh non, oh non, c'est idiot, ça. Ça, c'est sûr et certain que c'est idiot. Regardez-moi, il oh a un oeil qui regarde devant lui, il y a un oeil qui rentre dedans, ils ont retiré tout le charisme du personnage. La, la moustache. La moustache est supprimée sur les côtés, il y en a juste un petit peu ici et rien d'autre ailleurs. La coupe. On a l'impression qu'il vient de se lever, que c'est dégueulasse. Il a un sourcil qui est super fin, un sourcil qui est épais, on dirait moi. Non, là, pour le coup, c'est raté. Edio Edio, ouais, on va partir sur Edjo. Hein. Et c'est bel et bien Edjo. Edio du thriller de révélation, j'avais même le thriller de révélation. J'avais même le thriller de révélation avec les couleurs à l'arrière-plan. Alors, lui, il est compliqué. Là, pour le coup, il y a moins que ce soit Charles d'Orient. Pour le coup, il y a moins que ce soit Charles Dorian. Ah, ou... Euh euh, je l'ai pas, Etam, Etam, Etam Si c'est Etam, ils l'ont massacré hein, Parce qu'il a la pommade, Etam hein. Il y a beaucoup qui disent Etam hein. il, y a, il y en a qui disent Shay aussi, Shay c'est probable Mais moi je dirais Charles d'orient Si c'est Etam, laisse tomber comment ils l'ont massacré Et non, et non, et non, c'est euh, Etam si c'est Etam, alors là je l'ai pas du tout Ah bah c'est Etam, hein. je vois pas le, le rapprochement là ah, euh, Henri Green, celui-là c'est Henry Green Je vous laisse 3 secondes pour réfléchir Mais celui-là c'est Henri Green, sûr et certain Mais ça c'est Henri, sûr et certain Vrai, Mais il est bien fait celui-là, pour le coup il est bien fait, parce que tu l'as directement, tu l'as directement. Andy Mike dit sympa ce concept, bah ouais je t'ai tombé sur une vidéo de, de Joyka, il y a. il l'a sorti il y a un mois je crois, il faisait ça avec des personnalités publiques et je trouvais ça vachement cool. Et du coup je me suis dit, euh, bon bah écoute, Golfer et avec Assassin's Creed, hein, ça peut être cool. Et franchement, je m'éclate, je trouve ça génial. Merci à Max d'ailleurs, le monteur de la chaîne euh, qui a fait ça. Euh, je trouve ça génial, c'est super, j'espère qu'il verra ça. Bah, de toute façon, normalement, c'est lui qui s'occupe du montage. Bon, tout le monde est d'accord, Rock s'est dit, je l'aime pas ce perso. Ah ouais, moi je l'ai bien aimé. Surtout en ayant lu Underworld, le roman de, de Syndicate, il prend vachement de l'importance en euh, green. Mais là du coup, pas de suspense, on peut lever le voile, c'est en green effectivement. Et là pour le coup, il est très réussi. On reconnaît. On reconnaît bel et bien Henry Green, survient en arrière, jamais de la vie ça s'est étonné. Jamais de la vie ça s'est Ah, alors, alors, là j'ai une explication, je pense que c'est un gros bug. C'est un putain de gros bug. Là, c'est Léonard de Vinci, son couvre-chef, il a été buggé dans la transformation, il a été transformé en cheveux. Et donc là, c'est Léonard de Vinci, c'est sûr et certain, mais il est buggé de ouf. Dommage qu'il pas le pompon juste au-dessus pour euh, vraiment faire le bug à 100%, mais ça c'est Léonard de Vinci avec son chapeau qui est bug et qui s'est transformé en cheveux. Ça c'est marrant, ça c'est marrant pour le coup. C'est bel et bien Léonard, et il a bel et bien son chapeau, mais je me trompais, je pense. il me semblait qu'il avait un petit pompon ici. Je sais pas pourquoi, j'étais persuadé. C'est Belek, c'est Belek sur le toit de Notre-Dame. Euh, sur le droit de la cathédrale, c'est pas Notre-Dame, c'est notre cathédrale. Mais c'est euh... Belek sûr et certain. C'est Belek s'il a mangé un Big Mac, hein. C'est Belek s'il si a mangé un Big Mac. Parce que là, il a pris. Des, il a pris euh, voilà. Euh, de trucs. Bon, pour moi, c'est Belek. Hein. Pour moi, c'est Bellec. Et effectivement, c'est Belek au moment du, du fameux moment. Euh, et comme je vous disais, on voit. Euh, voilà. C'est la, cou la, la couleur de cette tenue. Par contre, ici, c'est carrément la couleur de cette tenue qu'ils ont pris. Mais ils n'ont pas pris euh, la couleur euh, de sa capuche. Genre marron. Ils ont vraiment pris. Euh, la, la tenue, quoi. Euh, rende vie. Pour moi, c'est rende vie. Je pense que c'est rende vie. Quasi sûr et certain. Pas sûr à 100%, mais je pense que c'est rende vie. Alors, Cassandra, je... Elle avait pas une tresse qui revenait sur le côté. Cassandra, je pense qu'on la verrait, la tresse. Je pense qu'on la verrait. Rebecca Crane, Alors, elle aurait les cheveux plus foncés, je pense. C'est bel et bien en vie. C'est bel et bien en vie. Mais effectivement, je vois le truc de, de Catalina de Forza un petit peu. Euh, Rebecca, pour moi, les cheveux pas assez foncés. Mais, mais voilà. Antoine avait la bonne réponse, effectivement. Est-ce que c'est mon, est -ce est mon occasion de dire Charles Dorian Parce qu'à chaque fois que j'ai un personnage comme ça, j'ai envie de dire Charles Dorian. Après, est-ce que c'est pas une femme Ah là, pour le coup, c'est peut-être une femme. J'arrive pas à voir si c'est un homme ou une femme. Non, non, c'est Charles. C'est Charles Dorian. C'est sûr et certain. Parce que la tenue de Charles Dorian, quand on le voit dans les flashbacks avec euh, Pierre Belec, il a une tenue qui est jaunâtre et rougeâtre. Et on a le jaune ici. Enfin, le jaune... Euh, jaune vert, c'est pas trop. Et le euh, rouge ici. C'est Charles Dorian. C'est ma, ma chance. C'est Charles Dorian. Je pense. Shay. Hein. Non, la, franchement, je l'ai pas. Enfin, je, je, je l'ai sous les yeux, donc je sais c'est quoi la réponse. Mais euh, on me m'aurait pas mis sous les yeux, je, je l'aurais pas eu. Je l'aurais pas eu. alors là, j'ai l'impression que c'est une. Ça, ça, il a une boucle d'oreille. Genre, j'ai l'impression qu'il y a une boucle d'oreille ici. Alors, quel personnage n'a qu'une seule boucle d'oreille Il a l'air d'avoir un chapeau aussi. Donc, si c'est un chapeau, ça serait Assassin's Creed 2. Parce que, genre, les chapeaux comme ça, euh, ça fait comme Léonard de Vinci, donc AC2 ou, AC2 ou AC Brotherhood. Thomas Siki, euh, le frère de Ezio. Petruccio Désolé pour l'accent. Mais non, je crois que Petruccio, il a pas euh, les cheveux aussi clés, foncés. Euh, ah Wastim, c'est pas bon du tout, le PNJ dégueulasse au début de AC2. Le PNJ dégueulasse, effectivement, ça peut être lui. Un qui est du coup avec euh, des Pazzi. Euh, mais effectivement je pense que c'est le PNJ dégueulasse qui fait une gueule... Euh, J'arrive pas à faire la gueule chelou. Mais, euh, mais oui, c'est le bug des cheveux. Il a le chapeau de, de AC2. Et effectivement, on va regarder... Effectivement voilà. C'est le PNJ dégueulasse au début de, de AC2. Et comme nous dit euh, Max Fool, j'ai pas son nom mais c'était pour le fun. Effectivement il est marrant celui-là. Il est marrant, il est marrant, il est marrant. C'est terminé, c'est terminé. Bon en vrai je me suis bien éclaté à faire ce truc-là. Est-ce que ça vous dirait genre pour un prochain euh, pour un prochain live, je demande à Max Full de nous en refaire avec d'autres personnages Genre d'autres images, d'autres personnages, même si les mêmes personnages, genre même si on a nouveau Ezio, mais avec une autre image. Pas toutes les semaines, hein, mais une fois de temps en temps pour débuter le live, là mine de rien ça fait euh, 40 minutes qu'on est en train de faire le truc là et j'ai trouvé ça vachement cool. Et voici mais effectivement t'es chaud de ouf hein, t'es chaud de ouf, moi je n'aurais pas eu, je savais que c'était un mec de AC2 parce que effectivement il y a le bug du, du chapeau, mais la gueule qu'il a le truc, regardez-moi ça, regardez cette gueule. En tout cas j'espère que le live vous aura plu, on va arrêter de blablater, il est déjà 1h30, 1h40 même, il y en a qui doivent se lever demain, je pense que dans le chat c'est également pareil pour vous. J'espère que ça vous aura plu en tout cas, donc euh, si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, à liker sur YouTube, et sur Twitch, bah à follow si c'est pas déjà fait fait. Euh, bonne soirée à tous et merci d'avoir été là. Allez, ciao tout le monde.